Je suis effectivement chercheuse en sciences de l'information géographique dans l'UMR LASTIG et responsable de l'équipe alors, Ce laboratoire LASTIG, c'est le laboratoire en sciences et technologies de l'information géographique et sous tutelle de l'IGN, de l'université Gustave Eiffel et de l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Et donc nos recherches se situent donc en sciences de l'information géographique pour la ville durable et les territoires numériques. Dans un contexte plus large de changement climatique, et de ses impacts environnementaux et sociétaux. Donc, L'objectif, c'est de fournir euh, des données, des connaissances, des méthodes, euh, des outils pour euh, la modélisation, l'analyse, la simulation et la visualisation du territoire et de phénomènes spatio-temporels sur ce territoire. Et donc, on est quatre équipes, en fait, qui apportent un, un, un ensemble méthodologique pour des applications variées euh, sur deux grandes orientations la première, une orientation plus environnementale, des transformations environnementales, donc occupation, usage des sols, pollution, climato-urbaine, risque d'inondation et de submersion, etc. Et puis, une deuxième orientation qui concerne les mutations de l'espace urbain en général, mais l'espace agricole également, historique, social, par exemple, donc des choses sur les dynamiques urbaines passées, la planification urbaine, l'analyse de sources anciennes et iconographiques. Donc tous ces sujets, applications et méthodos, en fait, euh, génèrent, fournissent, produisent énormément de données. Donc euh, on a de la donnée très brute, a de la donnée enrichie, de la donnée simulée, apprise, etc., des données de, de scénario, d'évolution. Euh, toutes ces données sont multi-sources, multi-échelle, massives, impressionnantes. Et donc, euh, nous, dans l'équipe euh, Geovis, que j'anime, je, je, ben, on va récupérer toutes ces données. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre ces systèmes et phénomènes spatio-temporels à partir de la visualisation et de l'analyse visuelle donc de ces données, modèles et scénarios d'évolution. Donc, c'est une approche complémentaire, on va dire, à ce qui peut exister en analyse spatiale, en parallèle, dans d'autres équipes. Donc, nos axes, c'est visualisation, interaction, immersion, et vous allez retrouver dans ma, dans ma présentation, parce que c'est des choses que je développe dans mes propres travaux de, de recherche. Au sein de notre équipe, il y a une convergence méthodologique qui est plutôt euh, informatique et sciences de l'information géographique, avec des personnes qui viennent de la vision par ordinateur et de l'informatique graphique, donc plutôt du monde de la 3D, et puis des gens comme moi, qui viennent de la cartographie et de la géovisualisation. Euh, les applications de l'équipe Géovise, historiquement, surtout à l'hygiène, c'était l'aide à la production automatique de cartes pour la production euh, hygiène, mais également l'aide à la conception personnalisée de, de cartes euh, grand public, et puis progressivement, les travaux ont évolué, euh, ben, via mes recherches principalement, euh, vers l'analyse visuelle en fait, de données, de dynamiques euh, géohistoriques, géophysiques, en milieu urbain, à destination à la fois de chercheurs, d'experts, d'opérationnels, euh, par exemple en gestion de crise, et également du, du grand public. Donc euh, juste pour avoir un, un cadre sur les, les enjeux de la géovie, la question qu'on se pose, c'est comment visualiser et analyser visuellement des phénomènes spatio-temporels alors ça pose évidemment la, la question de la complexité de ces phénomènes spatio-temporels dans toutes leurs dimensions, dans toutes leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut en observer, en analyser, en interpréter. Et puis euh, bah, c'est l'interaction de ces phénomènes avec l'espace géographique qui euh, lui-même est plein de complexité euh, dans ses évolutions et ses dynamiques. Et euh, bah, c'est toute cette, cette richesse-là on cherche à, à représenter et ça va poser des questions de complexité visuelle, mais également de complexité cognitive pour être capable de, bah, de, de digérer, d'analyser, et de comprendre tout ce qu'on voit. Alors, juste en termes de définition, ce qui est important à revenir, c'est que la géovisualisation, c'est vraiment, déjà, c'est un champ, enfin pour moi, c'est une discipline à part entière où on mobilise des objets, des concepts, des méthodes et c'est un champ très interdisciplinaire euh, dans ses connaissances, ces méthodes et ses outils. Euh, et Justement, cet ensemble de connaissances et techniques qui permettent de visualiser et d'analyser un territoire ou un phénomène sur ce territoire en interagissant avec les données géographiques. C'est ça qui est important, c'est la notion de visualiser et d'interagir en même temps avec les données. Et donc, ça va poser euh, des questions. J'aime bien découper en euh, ce qui est important, c'est pouvoir donner à voir, donc travailler sur les représentations graphiques, sur ce qu avec ce qu'on connaît de la perception visuelle, euh, données à analyser via, via une exploration interactive euh, des données géographiques, donc des techniques d'interaction entre l'utilisateur et euh, le système, et puis donner du sens, c'est-à-dire comment aider à raisonner spatialement, euh, spatio-temporellement, et jusqu'à la fameuse euh, prise de décision, donc euh, basée sur un ensemble de, ben, de mécanismes cognitifs plus ou moins euh, compliqués eux-mêmes. Alors je vais vous présenter euh, brièvement, enfin je vais essayer, euh, un petit peu le, le fil conducteur de mes recherches depuis la personnalisation des représentations cartographiques et comment on peut s'intéresser au style de représentation jusqu'à justement l'aide euh, à l'analyse visuelle de phénomènes euh, physiques, climatiques et euh, les risques d'inondation euh, plus complexes. Et donc dans cette première partie... Euh, mon objectif, c'était comment on peut générer des nouveaux styles cartographiques, parce que ça, émane, ça émanait en tout cas d'un besoin à la fois du grand public, mais à la fois d'experts ou d'opérationnels qui ont besoin, selon des usages spécifiques, d'avoir d'autres styles cartographiques, c'est-à-dire que les cartes existantes ne leur suffisent pas ou ne répondent pas à leurs usages, à leurs besoins, et ben, comment on peut explorer justement les capacités offertes par la sémiologie graphique, par le design, pour générer des nouveaux styles. Donc ça pose des questions... Euh, ça pose plein de questions, mais en particulier les suivantes. Comment utiliser en fait, les variables visuelles de façon originale pour rendre les cartes plus expressives Ce qui pouvait manquer pour certains utilisateurs. Comment utiliser ces variables visuelles pour euh, transmettre, traduire des informations complexes telles que l'incertitude qu'on a dans les données, dans les modèles, etc. Et puis, euh, bah, toutes les connaissances qu'on a en cartographie qui ont été très, très formalisées, très modélisées. Euh, comment on peut les transférer à la 3D ou au contraire, c'est un monde où il n'y a pas cette formalisation de ces connaissances-là, et qui manquent cruellement, on va dire, de scénologie graphique sur les représentations en 3D. Alors, initialement, bah, je, je suis partie du principe que hein, bah, pour générer des nouveaux styles cartographiques, on pouvait partir, en fait, de, de l'existant, et c'est-à-dire s'inspirer euh, de toutes les représentations cartographiques existantes. Donc, ça peut être des cartes actuelles, mais produites par d'autres pays, qui, sont, qui peuvent être très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans un pays, enfin très localement, ou des cartes anciennes, euh, évidemment des photographies aériennes ou des images satellites, mais également des peintures, euh, des représentations du territoire dessinées, peintes, euh, numérisées, etc. Et à partir de ces sources d'inspiration, c'est d'en extraire en fait des caractéristiques euh, graphiques saillantes qui font que euh, elles sont significatives, représentatives, et de les réaffecter en fait sur euh, des données euh, géographiques pour pouvoir générer nouvelles représentations. Alors, ça nécessite de travailler sur cette extraction de caractéristiques visuelles saillantes, mais également sur des opérations de, de rendu qui sont particulièrement qui peuvent être complexes et qui n'existaient pas, en tout cas à l'époque, sur les outils de cartographie ou les SIG standards et ne permettaient pas de sortir en fait des représentations classiques qu'on peut construire avec un SIG. Et euh, donc, bah, mes travaux de thèse initialement, c'était un focus sur la couleur. Comment on peut extraire hein, de peinture euh, des palettes de couleurs et des règles d'utilisation de ces palettes pour générer une très grande diversité de possibles de représentations cartographiques qui vont du totalement artistique à quelque chose qui va combiner euh, des conventions cartographiques mais également euh, des règles de la peinture qui font qu'on va avoir des nouvelles façons d'agencer des couleurs sans parler de nouvelles couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ou l'habitude de voir et qui vont permettre en fait euh, d'accéder à un niveau d'expressivité, c'est-à-dire jouer sur le niveau d'abstraction pour souligner certains aspects, pour répondre à certains usages des utilisateurs, etc. Donc là, vous voyez une génération à partir d'une peinture de Derain, et en bas à droite, à partir d'un ensemble d'images caractéristiques du pop art, et comment on peut construire une carte type pop art, par exemple. Et ensuite, progressivement, il n'y a pas que la couleur, on peut jouer également sur la texture, donc si on reprend les peintures ou les cartes anciennes, comme les cartes de Cassini que vous avez sur la gauche, on peut en extraire euh, des textures, des caract ces caractéristiques saillantes dont je parlais, ce sont des textures spécifiques qu'on ne sait pas reproduire, c'est du dessin qui a été fait à la main et justement c'est travailler à essayer de, de reproduire automatiquement ce genre de texture, ce genre de, de coups de pinceau qu'on a dans les peintures et être capable de les réappliquer euh, via un SIG. Et également ces questionnements de qu'est-ce qu'un style, c'est pas juste de l'artistique ou juste de la carte ancienne, mais c'est également pour des styles contemporains. Par exemple, à droite, vous avez l'analyse du style suisse Topo et IGN, et la comparaison des signatures visuelles de ces grands producteurs de données. Et euh, ben voilà, ça permet d'identifier des, des styles caractéristiques en fait, des, grands, des grands producteurs de, de cartes. Et puis, ben voilà, on, a, on a construit donc, un moteur qui permettait donc, de, de spécifier et de générer différents styles plus ou moins artistiques, mais de les combiner également, jusqu'à les japonaise japonaises que vous avez à droite, par exemple. Donc, ces questions de travail sur de plus en plus d'abstraction jusqu'à quelque chose de, de stylisé, ben, on s'est posé la question aussi en tant que bon, producteur de, de données où on a du très abstrait par la carte topographique et du très photoréaliste par les ortho-images, comment on pourrait mixer, en fait, euh, au-delà de jouer juste sur des effets de transparence comme on peut avoir dans les géoportails, mixer en fait euh, plus de, de réalisme de l'image et le mettre dans la carte. Donc là, vous allez avoir une, une animation où on passe de la carte topographique à image de façon continue. Et en fait, à chaque étape, on pourrait s'arrêter et on a une représentation qui est correcte cartographiquement parlant et qui pourrait être utilisée pour d'autres usages. Donc ça, ça émane de demandes d'utilisateurs de réinjecter plus d'expressivité dans la carte topographique. Donc là, progressivement, vous voyez, on va vers plus de réalisme jusqu'à retrouver l'orthoimage initiale. Donc on peut aller dans un sens, aller dans un autre et créer ces sortes de continuum entre abstraction et photoréalisme. Ensuite, en termes de représentation, on a vu par exemple sur la, la zone littorale, elle est représentée euh, très souvent, enfin, si on veut euh, par exemple se créer son chemin de randonnée, sur les jeux géoportails, on va avoir des données qui sont très euh, différentes euh, d'un côté et de l'autre du, du trait de côte. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est quelque chose qui est un petit peu plus homogène. Et en fait, c'est de la même façon euh, avec les ortho tout simplement parce que de part et d'autre du trait de côte, on n'a souvent pas le même producteur de, de données et donc, les représentations ne sont pas très homogènes en termes de généralisation, juste de représentation. Et on s'est dit que ben, ça pouvait être aussi intéressant d'ajouter des informations de marée pour euh, avoir une représentation, de, une animation spatio-temporelle de la marée dans ces zones-là. Et euh, l'usage qui était visé, c'est de travailler avec des offices du tourisme et de pouvoir fournir des outils, par exemple, à des utilisateurs, donc, du point de vue de la Terre, pour se créer, par exemple, le chemin que je peux faire demain. Euh, Est-ce que je pourrais euh, atteindre cette île ou non, et où poser ma serviette, par exemple sur la plage, euh, à telle heure demain Et euh, donc là, vous pouvez observer euh, une animation euh, dans le temps de la montée et de la, et de la montée de l'eau et de la descente de la marée. Donc on voit le détachement et le rattachement, là, par exemple, de l'île de melon euh, assez spécifiquement. Et de la même façon, si on utilise des ortho et une palette de couleurs qui est liée à l'ortho-image, on va euh, très bien percevoir parce qu'en dessous il y a un MNT qui est très très fin et euh, on va très bien apercevoir justement les euh, rochers immergés émergés. et donc ça c'est euh, juste en jouant sur euh, la stylisation en fait du MNT et puis quand on combine tout et eh ben euh, on peut avoir euh, une animation de la marée en estampe japonaise. Euh, cet exemple c'est pour montrer que en fait à partir du moment où on a un moteur qui est suffisamment générique on arrive à décrire plein de styles ben, il est extensible à d'autres styles et on peut combiner tous ces styles en fonction de ce qu'on veut faire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est explorer toutes ces capacités de design pour répondre à des besoins euh, potentiels des, des utilisateurs. Et puis, ben, on a euh, utilisé ces capacités d'abstraction et d'expressivité en 3D, où très souvent, on, on observe euh, les objets uniquement en mode photoréaliste avec un très haut niveau de détail, ce qui peut être très perturbant. Par exemple, quand les usagers, les citoyens, doivent participer à l'élaboration des plans de d'urbanisme, par exemple, et donc ici réfléchir à des volumes et des formes à bâtir, euh, réfléchir donc à où est-ce qu'on va remplir des espaces vides et non pas euh, exactement sur le détails de façade. Et donc là, ce sont des agences d'urbanisme et aussi des médiateurs en, en concertation citoyenne qui nous ont demandé euh, de proposer des représentations qui pourraient euh, aider justement à... Euh, à maintenir, à contrôler l'attention visuelle des citoyens pour discuter uniquement des formes à bâtir qui est la zone bleue et un petit peu, peu stylisée que vous voyez au milieu. Et donc là, l'outil qu'on a, qu a designé explore tous ces possibles-là. Et ensuite, ben, le médiateur ou l'agence urbanisme peut choisir de représenter ces, les bâtiments concernés d'une façon ou d'une autre, selon son usage, selon ses besoins. Et puis, ben, progressivement, en fait, une fois qu'on a travaillé comme ça sur les variables visuelles, donc la couleur, la texture, le style, et en fait, on se rend bien compte que selon l'usage, justement, on va vouloir basculer entre ces styles. Donc, que ce soit la démarche architecturale, l'aide à l'acquisition ou des services climatiques dans la ville, ben, tout le monde n'a pas besoin de, du même type de représentation. Et en fait, il n'y a pas non plus un type de représentation qui va marcher pour toutes les situations. Du coup, ça nous amène à un deuxième point qui est l'interaction en fait, avec ces styles et avec les données. Et euh, je vous ai dit, c'était quelque chose qui est important dans la géovisualisation, c'est de pouvoir interagir justement avec les données, parce que c'est ça qui va permettre d'analyser et d'aider au raisonnement. Et donc, comment on, on aide à explorer les données via leur représentation bah, Ça pose des questions de, est-ce qu'il va falloir euh, concevoir des nouvelles interfaces et revenir éventuellement à ce qu'on avait, même il y a 20 ans, du multi fenêtrage où on a une carte, des graphes, du texte et puis que tout peut communiquer. Et euh, si on le fait bien, ben sûrement c'est utile pour l'analyse. Comment aider aussi à modifier le point de vue, en fait, sur les données, mais aussi sur le modèle, sur le phénomène qu'on est en train d'observer, d'une certaine façon. Et puis, au final, est-ce que ça aide vraiment à mieux prendre des décisions Alors, on a travaillé dans un projet euh, sur comment travailler en collaboration avec des grands murs d'écran, où on pouvait projeter euh, des, données, euh, des données massives. Et euh, en particulier, euh, ces salles avec des grands murs d'écran, pourrait servir en gestion de crise, par exemple. Donc typiquement, ici, le cas d'application, c'était l'arrivée d'un tsunami et l'impact d'un tsunami, et comment on peut travailler à plusieurs en salle de gestion de crise pour prendre des décisions à partir de ce type de visualisation. Et en travaillant avec euh, justement des, des, des salles, enfin, des, des endroits où il y a de la, la gestion de crise, on voit bien qu'il euh, y a du multi-écran, et chaque écran représente une source de données en général, et que euh, bah, ce sont les experts qui sont là qui font ce travail de croisement de données implicitement eux mêmes et nous ce qu'on aimerait c'est essayer de fournir des outils pour aider aux premières étapes en fait de l'analyse spatio-temporelle c'est pas c'est pas pour supplanter absolument tout parce que ça on y croit pas tellement c'est comment donner des outils de base pour que justement que ce soit chercheurs experts opérationnels ou grand public on arrive à raisonner sur suffisamment de données et suffisamment d'informations alors justement une question que nous pose souvent, c'est bon, bah alors, il faut faire de la 2D ou il faut faire de la 3D parce qu'en euh, qu en fait, on ne sait pas trop. Par exemple, sur la, la gestion du risque d'inondation, euh, ici, ce que vous voyez en couleur, ce sont des impacts euh, d'une inondation sur, sur Paris. Alors, on peut très bien regarder quelque chose en, en 2D parce que ça a du sens de regarder comme ça. Et d'ailleurs, là, dans un style plutôt abstrait, on va dire. Et puis, progressivement, euh, rajouter des informations euh, plus photoréalistes, donc une, une image, et ensuite, ben, selon les besoins, euh, basculer de point de vue, changer de point de vue en fait, sur le problème et le regarder euh, de, en vue oblique ou en 3D parce qu'en plus, on peut ajouter éventuellement d'autres informations. Et ça va être pareil quand on va vouloir euh, animer d'une certaine façon euh, une, une marée. On va pouvoir regarder euh, de façon ortho, de façon oblique, plus ou moins zoomé, Et donc, on doit être capable de gérer finalement ces changements de point de vue à la fois euh, multidimensionnels mais multi-échelle également, quel que soit en fait le sujet euh, qui nous intéresse. Alors, euh, dans un projet européen euh, intitulé UrClim, qui vise à fournir des services climatiques sur la ville, on a travaillé donc justement avec des, des météorologues, qui eux euh, ont euh, leur modèle de simulation de température de, de l'air, par exemple, donc à Météo France, et euh, ils ont des façons de visualiser déjà ces données, donc ça, ça, ça va. Par contre, ce qui leur manque, c'est euh, un outil pour regarder au niveau du quartier, des euh, interactions entre ce qu'on connaît de la température euh, de l'air et la morphologie urbaine. Et donc, euh, par contre, ça, c'est des outils qui leur manquent. Et donc, on a travaillé avec eux à co-construire, co-designer comment on pourrait représenter la température hein, qui, à la sortie des modèles de simulation, est une grande matrice 3D euh, et classiquement on représente comme vous avez en haut à gauche sous forme finalement de, de plans horizontaux. Mais on a commencé à réfléchir à est-ce qu'on ne pourrait pas représenter cette température sous forme de plans verticaux qui serait situés au, au milieu de la rue et qui permettrait de mieux regarder et les bâtiments et la température en même temps et d'avoir d'autres types de représentations. Et c'est là qu'on commence à co-construire en fait, avec notre utilisateur final qui est ici un, un autre chercheur scientifique et euh, on affine justement les, les propositions de, euh, de design, c'est-à-dire de choix de représentation ici de, de la température. Et puis, ben, ce qui devient intéressant ensuite, c'est qu'on va vouloir regarder l'interaction de cette température simulée avec la morphologie urbaine et avec ce qu'on connaît de la morphologie urbaine, donc éventuellement, par exemple, des indicateurs qui ont servi d'ailleurs de données d'entrée au modèle de simulation de Météo France. Donc, par exemple, ici, ce qui est représenté dans ces, dans ces couleurs jaune et rouge, c'est les indices des zones de, climatiques de, locales, les zones climatiques locales. locales et euh, ici, donc justement, on fait des tests que vous voyez à droite. C'est euh, des tests de ce qu'on qu arrive toujours à percevoir, euh, à voir quelque chose, à percevoir une information. Est-ce que ça nous aide à analyser l'interaction entre euh, ce qu'on sait de la morphologie urbaine et euh, la température simulée? De la même façon, maintenant, progressivement, on commence à travailler sur euh, la visualisation euh, du vent en ville. Donc, ici, euh, c'est un stage qui est en cours, tout juste là. Donc je vais vous les images à l'instant et de réfléchir à comment on peut voilà, fournir des outils pour mieux percevoir la ville, et jusqu'à d'ailleurs une échelle, très grande échelle, on dit quand on est très zoomé, dans la rue, c'est-à-dire in situ, en visualisation immersive. Donc vous l'avez compris, on s'intéresse beaucoup à des, à des scénarios d'inondation, de, à, à comment on peut les représenter en, en 2D, en 3D, animés dans le temps, donc là, vous avez des exemples de choses qu'on a, qu a constituées pour répondre à, à des ateliers prospectifs hein, sur des scénarios qu'on nous avait fournis, pour voir quels sont les bâtiments qui peuvent être impactés par une montée des eaux. Et donc, de notre côté, c'est travailler encore une fois à comment on va mixer une certaine forme d'abstraction et une certaine forme de photoréalisme, et donc le réalisme du phénomène euh, du risque d'inondation qui y a derrière, les scénarios de, de prédiction. Et euh, on travaille dans le cadre d'un autre projet sur euh, la visualisation également de, de scénarios d'inondation, donc là qui viennent de modèles de simulation fournis par des, par des euh, chercheurs en, en hydrologie de, de l'université Gustave Eiffel, euh, qui travaillent sur des... Donc les résultats de leurs modèles sont typiquement des hauteurs, des directions et des vitesses qu'ils observent très souvent sur un SIG. Et euh, ils font juste on va dire, quelques retouches qui leur sont suffisantes pour détecter euh, bah, des anomalies dans leur modèle ou des choses comme ça. Et nous, on s'est dit, bah, si on travaille ensemble, on peut peut-être réfléchir à comment fournir des outils qui vont vous permettre justement d'observer les résultats de, de, de sortie de modèle, mais d'évaluer justement à la fois le modèle, les données d'entrée et éventuellement d'identifier des anomalies, des artefacts qui ne sont pas expliqués ni par le modèle ni par les données d'entrée, mais qui pourraient permettre justement d'extraire des comportements, des patterns et des choses qui seraient intéressantes à analyser. Et encore une fois, on a déroulé ce processus, c'est un petit peu pareil de ce qu'on a fait avec les météorologues, et de proposer des outils de représentation automatique qui peuvent appliquer eux sur leurs propres données et les aider à cette analyse visuelle en croisant la donnée et en ayant des représentations adaptées. Donc là, on voit qu'on enfin, passe des hauteurs, c'est-à-dire la de donnée, la donnée sortie de modèle, et on commence en fait, à proposer des choses qui sont un petit peu différentes pour regarder ces données, en jouant juste sur la représentation et en changeant d'échelle. Et ça, c'est des outils qui sont utilisés actuellement et qui ont permis justement de réaffiner à la fin un modèle de simulation et de se poser des nouvelles questions sur les modèles qui étaient produits. Et ensuite, ben, ces analyses qu'on fait en 2D, ben, on peut les visualiser en 3D pour aller chercher encore un autre type d'information qui peut être l'impact justement avec les bâtiments et, euh, et d'autres zones euh, éventuellement. Et actuellement, donc, on, a, on a un stage... Euh, qui travaille maintenant sur, euh, bah, on, a, on peut avoir un scénario <rire> d'inondation, mais on a surtout beaucoup de scénarios d'inondation. Et donc euh, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment on va co-visualiser quel type d'outils on pourrait fournir pour aider euh, des modélisateurs à euh, visualiser ensemble euh, des dimensions, des propriétés caractéristiques d'un ensemble qui peut être très grand de scénarios. Donc euh, ici, on travaille sur... Euh, juste trois scénarios, mais donc il y a trois dimensions à chaque fois pour chaque, chaque scénario, donc hauteur, vitesse et direction. Mais quand on travaille par exemple sur la submersion marine, on a de très très grands ensembles avec la prévision marine euh, derrière de scénarios qu'on pourrait chercher à co-visualiser. Dans un tout autre domaine, euh, on travaille également sur euh, bah, comment on pourrait euh, explorer en fait, les bases iconographiques qui existent, toutes les archives iconographiques qui ont été numérisées. Et souvent, bah, les archivistes, les historiens... Euh, bah, s'il leur pose problème, c'est bien, tout a été numérisé, mais euh, comment on fait, en fait pour explorer ces bases qui peuvent être énormes Donc, euh, l'idée, nous, côté visualisation, évidemment, il y a plein d'étapes euh, préliminaires qui sont nécessaires, le géoréférencement des images, par exemple, euh, de, de précision de la source, etc. Et nous, en termes de visualisation, bah, c'est euh, comment replacer en fait, dans le, la représentation en 2D ou en 3D toutes ces images anciennes, selon leur position mais aussi euh, avec des outils fournis pour l'utilisateur pour qu'il puisse explorer ces données. Donc, euh, bah, au début, on a tenté de faire des choses un petit peu... Euh, donc, là, c'est vraiment pour une image. Donc, vous voyez, on, on joue encore sur la donnée qui fournit et euh, des styles de représentation. On essaye d'intégrer des images à une scène contemporaine, intégrer même des vidéos euh, pour pouvoir voir des choses. Là, évidemment, c'est pour une ou quelques images et euh, donc, je dirige une thèse actuellement sur euh, bah, comment on peut fournir des outils pour euh, explorer justement bah, plein de, euh, de cartes postales, par exemple. Là, on part d'une carte postale et comment je peux aller chercher euh, bah, toutes les images qui sont similaires à cette carte et qui seraient dans ma base de données. Ou ensuite, comment je peux me déplacer dans la rue derrière pour aller regarder un autre ensemble d'images, par exemple. Et ici, avec un tout autre type euh, d'image, les prises de vue aériennes et comment on peut travailler sur ces ensembles de, de prises de vue aériennes. Après, progressivement, bah, peut-être pour les comparer, pour comparer les contenus aussi dans les images, euh, faire du suivi d'évolution, du suivi de dynamique, etc. Et alors, euh, bah, depuis le début, je vous parle de visualisation, de perception euh, visuelle, euh, de représentation graphique qui nécessite euh, ben, un devoir, tout simplement. Et euh, toutes ces connaissances qu'on construit euh, par rapport à ce qu'on sait sur la vision et la perception visuelle, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aller les croiser avec euh, eh ben, ce qu'on sait moins sur euh, la perception tactile, et d'autres formes aptiques en fait, de perception, et nous travaillons donc euh, à aider à la construction de cartes pour des personnes euh, déficientes visuellement, donc qui voient mal ou qui ne voient pas du tout. Et euh, comment on pourrait construire justement des cartes qui pourraient ensuite être euh, imprimées en 3D et aider euh, soit avec les instructeurs en locomotion, soit avec les personnes mêmes, euh, les aider lors euh, d'un itinéraire. Et donc, euh, nous travaillons euh, actuellement à, avec des euh, bah, chercheurs de l'IRIT euh, euh, à Toulouse, euh, du laboratoire chercheurs de pouvoir, sur proposer une sémiologie tactile, et mieux comprendre la représentation mentale de l'espace quand on ne voit pas. Et donc, qu'est-ce qui doit être représenté du coup, dans ces fameuses cartes qu'on va imprimer en 3D et là, ça devient très très intéressant entre euh, bah, le croisement, entre ce qu'on peut représenter effectivement, ce qu'on se représente mentalement et euh, la tâche euh, de mobilité dans l'espace urbain qu'on peut faire. Euh, pour finir, bah, progressivement, vous voyez qu'entre ces questions de design, de, de représentation mentale de l'espace, de représentation graphique de l'espace, de meilleure compréhension de, de l'espace et de phénomènes, on va de plus en plus vers quelque chose où on est dans, dans l'immersion. Et euh, comment on peut donc percevoir un environnement qui serait virtuel ou hybride, euh, virtuellement et réellement. Et donc, euh, la question de comment augmenter la réalité dans l'idée que, euh, euh, ben déjà, plus on interagit, mieux on comprend, mais plus on est immergé aussi, mieux on comprendra. Évidemment, ce sont des hypothèses qui restent à, qui restent à, à, à expérimenter et à valider, parce qu'il ben, faut déjà construire ces systèmes. Donc, par exemple, on a travaillé... Euh, avec des gens qui font du design urbain, et par exemple, un cas, si on avait quelqu'un qui est justement, enfin, un architecte, un urbaniste, qui aurait un, un casque de, de réalité augmentée, qui serait dans la ville, qui pourrait justement choisir un bâtiment, de supprimer, voir ce qu'il y a quand il y a plus de bâtiments, et en reconstruire un autre, avec une autre façade, un autre type architectural. Alors évidemment, ça pour l'instant, c'est un cas idéal, qui n'existe pas et qui n'est pas possible techniquement à, à réaliser. Mais euh, bientôt, on y arrivera. Euh, par exemple, ici, ce que vous voyez en rose, c'est la modélisation de l'acquisition en fait, d'un morceau du réseau des égouts du 6e arrondissement dans Paris. Et donc, on est capable de, de le regarder dans notre bureau via les lunettes de réalité augmentée, de jouer sur le changement d'échelle avec des interactions 3D juste avec nos doigts, notre main, de le mettre à l'échelle 1-1, par exemple, du couloir du laboratoire, ce que vous avez là, la, la troisième image en partant de la gauche en, en bas. Et là, ça permet en fait, d'éviter des visites sur site qui peuvent être dangereuses, pénibles, il peut y avoir un risque de, de monter des eaux dans les, dans les égouts, sans parler de la pénibilité. Et ça, ça peut être des outils, c'est des outils qui sont, euh, qui sont utiles pour éviter des visites sur site, euh, typiquement. Donc voilà, Donc, nous allons poursuivre progressivement sur ces questions de, de réalité augmentée. Alors, bah, j'arrive à la conclusion. <rire> vous verrez que, bah, vous avez vu que dans tous ces travaux, ce qui est très intéressant, c'est comment... Euh, mais comment simplifier euh, des, des, des problèmes euh, très complexes euh, alors qu'on a aussi du coup un problème de complexité visuelle Comment on peut jouer sur des, des sémiologies graphiques complexes mais compréhensibles Comment on peut travailler sur la, la notion d'abstraction, de simplification, de schématisation euh, Comment on, doit, on peut gérer en fait, cette complexité des points de vue sur les données, sur l'espace géographique, sur euh, ces phénomènes Et ça pose des questions intéressantes de bah, monter en puissance sur des technologies, mais. Euh, Bon, en fait, c'est peut-être un leurre. mais Comment on apprend aussi sur les utilisateurs, comment ils perçoivent, comment ils comprennent, comment ils apprennent, comment ils mémorisent. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait, cette, cette interaction des deux côtés, et euh, bah, dans l'objectif toujours de, de donner à l'utilisateur des, des moyens d'interagir avec les données. C'est ça qui, qui motive, qui stimule ces recherches, et de jouer sur la notion de point de vue qui peut être pris euh, au sens très très large, très très large du terme. Voilà, ben je vous remercie de votre attention. Euh, je vous signale qu'on a, qu a une chaîne euh, YouTube également, où vous pouvez retrouver un peu en vrac, mais euh, quand même, un, un certain nombre de, de vidéos, de présentations qui ont été faites, ben surtout depuis cette dernière année, où il y a énormément de choses qui se font en, en visio. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, ben, si vous avez des questions, je suis.